Nous allons parler aujourd'hui d'un symbole qui, en franc-maçonnerie, est crucial. Euh, il représente la colonne vertébrale de tout l'enseignement maçonnique. Et euh, paradoxalement, on en parle peu, surtout dans les, degrés, euh, les trois premiers degrés, les loges bleues. Pourquoi Parce que les degrés de perfection se sont accaparés ce symbole. Ce symbole, c'est l'arbre séphirotique. Alors, pour certains, voilà, ça peut paraître... Euh, comment dirais euh, étrange de ce, ce, ce symbole, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler pourtant, voilà c'est lui qui euh, augure l'intégralité du parcours maçonnique et nous allons voir de quelle manière alors voici l'arbre syphirotique tel qu'il se présente, c'est l'arbre syphirotique hébraïque, alors les degrés de perfection comme je le, je le disais, se sont accaparés ce symbole, c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans les trois premiers degrés, mais ils l'ont conservé en l'état euh, ce qui est une erreur fondamentale, puisque la franc-maçonnerie n'a euh, utilisé aucun des symboles en l'état de le... tous les symboles qu'elle a empruntés à diverses traditions et les a légèrement modifiés de façon à pouvoir se l'approprier sous sa forme nouvelle et auquel cas le symbole devient un symbole exclusivement maçonnique. En l'occurrence, l'arbre syphirotique euh, n'échappe pas à la règle. La franc-maçonnerie a emprunté ce symbole à la tradition juive mais elle l'a légèrement modifié. Alors, je reviens au degré de perfection. Euh, C'est vrai qu'on peut considérer que j'ai une dent contre les degrés de perfection, ce n'est pas le cas, mais euh, le fait est, est qu'il faut quand même mettre au point certaines choses parce que euh, ça induit en confusion voilà, euh, l'intégralité du parcours maçonnique et si on s'en tient uniquement au degré de perfection. Alors, la... voici le symbole tel qu'il est utilisé par les degrés de perfection. En l'occurrence, voilà, ils l'ont conservé en l'état. Qui plus est ils ont fait une deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est d'intégrer intégralement le, le, ce symbole dans le temple maçonnique, en son entier. C'est la deuxième erreur. De cette manière, le, le symbole de euh, l'art devient inefficient en franc-maçonnerie. On va voir de quelle manière la franc-maçonnerie s'est servie de ce symbole, l'a légèrement modifié, et nous allons voir toute la pertinence de ce symbole, une fois modifié. Voilà, nous allons voir de quelle manière la franc-maçonnerie a modifié ce symbole de façon à pouvoir se l'approprier sous sa forme nouvelle. En l'occurrence, voilà, alors, j'ai mis côte à côte l'art ociferotique hébraïque, tel qu'on le connaît actuellement, et de, de, tel que les degrés de perfection utilisent et voici l'arbre ciphérotique maçonnique l'arbre ciphérotique qui a été modifié. Alors d'ores et déjà on peut voir que la première modification qui a été faite c'est que nous avons rajouté une douzième station qui n'existe pas ici sur l'arbre ciphérotique hébraïque. Pourquoi une douzième station Parce que la franc-maçonnerie n'opère que de midi à minuit soit sur un laps de temps de 12 heures et qui correspond à l'introspection. Alors bien évidemment cette douzième euh, station, nous verrons la pertinence et euh, de, de quelle manière elle opère. Mais d'ores et déjà, on peut voir que euh, euh, cette douzième station, voilà, euh, visuellement, voilà, est totalement différente de cet arbre séphirotique hébraïque. De, euh, la deuxième modification qui a été faite, qui se voit moins, mais je vais vous la citer, c'est qu'on a inversé Oden On sur les, les stations 7 et 8. On se retrouve ici avec une, une, une colonne qui fait 3, 5, 8, alors que dans l'arbre siphérotique maçonnique, cette colonne est de 3, 5, 7, et qui correspond au degré euh, maçonnique, apprenti, compagnon, maître. C'est une colonne impaire. Et nous avons une colonne paire de l'autre de, de, de, de côté, 2, 4, 8, et une euh, colonne qui est indifférenciée, que nous appellerons la voie du milieu, et les stations sont aussi bien paires qu'impaires. Alors, voici la modification, les deux modifications essentielles qui ont été faites à ce symbole, et qui le rendent maintenant exclusivement maçonnique. Ce n'a plus rien à voir avec l'arbre syphirotique hébraïque, et là, visuellement, on peut se rendre compte de la différence. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'utiliser des termes hébraïsants, et si on le fait, ce sont des termes qui deviennent ébra... euh, comment dit, génériques, et qui plus est, il n'y a pas lieu d'étudier la cabale juive pour déchiffrer ce symbole qui est exclusivement maçonnique. On ne peut le faire qu'au travers d'outils qui eux également sont spécifiquement maçonniques. Alors nous allons voir maintenant comment il opère dans le temps. Oh. Voilà. Alors, à chaque fois, voilà, je, je remets les deux planches, pour ceux qui rentrent du pied droit ou du pied gauche, comme ça, chacun peut se positionner en fonction de son rite. On voit que la franc-maçonnerie n'a pas intégré l'intégralité de ce, ce symbole dans le temple. Elle a laissé deux stations à l'extérieur. Ces deux stations, on va voir de, de, de, de, pourquoi ces deux stations sont à l'extérieur, mais ce n'est que de cette manière que ce symbole devient efficient en franc-maçonnerie. Euh, hormis les deux modifications que nous avons apportées, l'emplacement de l'art dans le temple, de cette façon-là, a son importance. Alors, qu'est-ce qui nous dit que... quel est l'indice le, le, qui laisserait supposer qu'il y a deux stations à l'extérieur Parce qu'en en fait, la franc-maçonnerie ne repose pas sur mes dires, elle repose sur des indices et sur un enseignement qu'elle fait indépendamment du fait que euh, je vous l'explicite. Ces deux stations c'est la batterie qui nous la donne, et plus précisément, la batterie euh, pour ceux qui rentrent du pied droit. Euh, il y a deux stations, 2 plus 1, ça signifie uniquement qu'il y a deux stations à l'extérieur. Et euh, nous allons voir avec le cheminement que c'est réellement une importance et que ça le rend réellement efficient. Voilà, avec les planches suivantes... Nous allons voir de quelle manière ce symbole est fissier dans le temple. Alors on voit que le fait de rentrer du pied droit gauche ou du pied droit, en fait, nous signifie, voilà, c'est l'équerre. Alors, en l'occurrence, 3, 5, 7 font 15, 7 et 8 font 15 également. Alors, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la verticalité et l'horizontalité s'équilibre au sein de euh, l'équerre, en fait, la verticalité c'est l'apprenti, l'horizontalité c'est le compagnon, et le maître, c'est l'équerre. Il réunit ces deux euh, éléments. Alors, en l'occurrence, en franc-maçonnerie, on dit on passe, il faut passer de l'équerre au compas, ce qui veut dire qu'il euh, y a une étape à franchir. Le vénérable maître, lui. Comme je disais tout à l'heure, on ne travaille que de midi à minuit. En fait, de midi à minuit, on est sous les auspices de l'équerre. C'est pour ça que le Vénérable Maître n'a que l'équerre sur son sautoir. A l'inverse des maîtres qui, sur leur cordon, ont le compas par-dessus l'équerre. Pour la bonne et simple raison, c'est que le compas devient leur objectif. Alors que dans le Temple, le Vénérable Maître n'est là que... Euh, pour augurer les travaux d'introspection de midi à minuit. Alors, bien évidemment, il va falloir passer à une autre étape qui est celle du compas. Et nous allons voir. Voilà, toujours gaucher et droitier. En l'occurrence, nous sommes à l'équerre et il nous faut passer à, au compas. Mais que traduit en fait euh, ce passage de, de, de l'équerre au compas En fait, l'apprenti, c'est le numéro 3. Et le 3, dans l'arbre séphirotique, euh, ça correspond à l'intelligence. L'intelligence qui est propre à l'homme, en fait. Et le numéro 2, c'est la sagesse qui est sous les auspices du compas. Et en fait, le passage de l'équerre au compas, c'est cela, c'est passer de l'intelligence humaine à entre guillemets la sagesse de l'initié et je, vous, vous, je, nous avons coloré également ces stations qui correspondent à beauté, force et sagesse. En l'occurrence le parcours du franc-maçon doit le faire passer de l'équerre au compas et qui plus est doit le faire passer de la beauté, force et sagesse et nous allons voir de quelle manière euh, cela augure et en fait ce sont les pas du franc-maçon qui vont faire cela. Voilà, les planches suivantes vont nous montrer comment on passe de l'équerre au compas. Et ce sont, comme je disais, ce sont les pas du franc-maçon euh, qui sont spécifiques et qui vont nous permettre cela. Alors, voici pour les gauchers et voici pour les droitiers. En l'occurrence, tout à l'heure, je disais qu'il nous fallait rajouter une troisième, euh, une douzième. Euh, station, en l'occurrence ce qui permet de faire les pas l'apprenti fait ses trois pas 1, 2, 3 et il se retrouve dans le temple sous les auspices de la lune c'est à dire c'est la station 9 entre guillemets c'est Yézode, mais Yézode en tant que terme générique en fait voilà, la, la station 9 c'est la lune, c'est l'astre de l'apprenti et on voit bien que si on n'avait pas ajouté cette douzième euh, euh, station L'apprenti n'a pas pu faire c'est pas correctement. Et le fait que dans la batterie on fasse 2 plus 1, cela augure très bien le fait qu'il y a deux stations à l'extérieur. Parce que la station 10 représente la Terre. C'est la purification par la Terre en l'occurrence. Euh, c'est le cabinet de réflexion. Et euh, la Terre se trouve à l'extérieur. Le cabinet de réflexion se trouve à l'extérieur du temple. Euh, bien évidemment, pour les euh, droitiers, c'est euh, strictement identique. Alors, bien évidemment, l'apprenti la, poursuit son parcours. Voilà. Et c'est le compagnon. Alors, en l'occurrence, une fois qu'il a fait ses trois pas et qu'il est sous les auspices, de la Lune, le compagnon fait son pas de côté et, re, et fait son cinquième pas. En l'occurrence, pour les droitiers, il fait son pas à droite et il revient et il se retrouve en station 6 qui représente le soleil qui est l'astre du compagnon. Et en l'occurrence, c'est la beauté également. Alors, du côté pour les, euh, ceux qui rentrent du pied gauche, en l'occurrence pour le rite écossais ancien et accepté, euh, on préconise de, pour l'apprenti de faire, enfin en, en l'occurrence pour le compagnon, de faire son pas à droite et de revenir un peu sur le centre. Ce qui est une erreur. Si on rentre du pied gauche, il faut faire tous ses pas à gauche. C'est une erreur à rectifier. En l'occurrence, il fait son pas sur le 7 et il revient également euh, sur la colonne centrale qui est le soleil. Alors bien évidemment, il va poursuivre. Et on retrouve le maître, au départ de la station 6, le, com le, le compagnon fait ses pas, il enjambe le 11 qui représente Dahat, en fait c'est la station 11 qui représente et la mort et la connaissance venant du divin, et il passe à, euh, par la sagesse et il se repositionne après au centre devant le cénotaphe. Du côté, du, du, pour, pour ceux qui rentrent du pied droit, c'est euh, rigoureusement pareil. La seule différence, c'est qu'il y a un effet miroir qui fait le, le rite français. Enfin, pour tous ceux qui rentrent du pied droit, c'est le rite miroir du pied gauche. Et l'un l'autre se rectifie et se lise voilà, à l'aune de cet effet miroir. Là, en l'occurrence, voilà, on a basculé, si tout à l'heure le, le, le, le compagnon avait baissé sa... Euh, la bavette de son tablier, là on voit que nous avons fait un basculement. Alors, re... on a fait représenter la bavette du... dans le tablier du maître, mais il faut savoir que la bavette du tablier du maître, on ne peut pas la relever. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que quand on la bascule, elle est censée se retrouver à l'arrière du euh, tablier. Euh, par conséquent, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas la relever. Une deuxième euh, chose que je voulais dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous verrez que l'attache du tablier, voilà, représente un serpent. En fait, le serpent c'est le tentateur, c'est celui voilà, qui euh, tente Adam et l'arbre, sur l'arbre de la connaissance. Euh, nous allons voir maintenant que euh, ce symbole augure également les voyages qui ont eux également une pertinence. Voilà. Alors nous allons voir que les voyages du, euh, que pratique le franc-maçon s'inscrit parfaitement sur, le, sur ce symbole. Je vais... Alors, en l'occurrence, on parle toujours des euh, trois voyages de l'apprenti et des cinq voyages du compagnon. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a une confusion. Ce n'est pas l'apprenti qui fait ses trois pas, et qui fait ses trois voyages. C'est l'impétrant. Et au terme de ces trois voyages, durant l'initiation, il devient l'apprenti. En l'occurrence, par la suite, dans son cheminement, c'est pareil. Les cinq voyages, ce n'est pas la, le, le compagnon qui les fait, c'est bien l'apprenti. Et au terme de ces cinq voyages, il peut baisser la, la, la balle de son tablier et devenir compagnon. En fait, il y a un décalage entre celui qui fait les voyages et à celui à qui on les attribue. Alors, en l'occurrence, il y a cinq étapes, je dirais, et non pas cinq voyages, mais euh, cinq étapes. Et ces cinq étapes correspondent aux cinq points parfaits de la maîtrise. Alors, le premier voyage, c'est le, le profane qui le fait en devenant impétrant, devenant un récipiendaire. Et en fait, son premier voyage le mène dans le cabinet de réflexion qui représente la terre. Et c'est pour ça, comme je disais précédemment, il n'est pas dans le temple. Le cabinet de réflexion est à l'extérieur. Le deuxième voyage, c'est l'impétrant qui le fait. Et il devient, en faisant ce voyage, il devient apprenti. En fait, il fait ses trois voyages et il devient apprenti. Ensuite, nous avons le compagnon, nous avons le maître et nous avons l'initié. Voici l'intégralité du parcours mastronique que les pas euh, font progresser. Alors, voilà. Alors, comme je disais, voici le premier voyage. Et ce premier voyage, voilà, on, on ne fait jamais attention. Mais c'est bien le profane qui fait ce voyage et qui. Euh, va dans le cabinet de réflexion on ne le considère pas comme un voyage mais comme une étape comme une, une, voilà, un, un, un parcours à faire mais le cabinet de réflexion c'est la, la première purification et c'est vrai qu'on on, on parle toujours de l'eau, l'air et le feu mais on ne parle jamais de la terre en l'occurrence en poursuivant comme je disais précédemment Une fois sorti du cabinet de réflexion, c'est l'impétrant qui fait les trois voyages. Et au terme de ces trois voyages, il devient apprenti. Et euh, il se positionne sur euh, la lune, la, la, la station 9. Et on voit bon ça représente la pointe de la bavette de son tablier. Alors, bien évidemment, on continue la progression. Il effectue les cinq voyages, mais en l'occurrence, ce n'est pas le compagnon qui effectue cinq voyages, c'est l'apprenti. L'apprenti effectue les cinq voyages, et au terme de ces cinq voyages, il peut baisser la bavette de son tablier et devenir compagnon. Euh, le compagnon, lui, euh, fait les, les voyages suivants que nous, nous allons voir maintenant et qui correspondent généralement à ceux qu'on a pu maître. Voilà. Alors, en l'occurrence, excusez-moi, voilà. En l'occurrence, ce voyage-là, c'est-à-dire le quatrième voyage, c'est le compagnon qui l'exécute. C'est le compagnon qui enjambe le cénotaphe. Ce n'est pas le maître. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'élévation, dans la cérémonie d'élévation, tout au moins au rite écossais, au rite français, il enjambe le cénotaphe à l'ordre de compagnon et non pas à l'ordre de maître. Alors nous allons voir que la progression continue. Et on arrive à la cinquième étape. Et cette étape. Cinquième étape, en fait, correspond à l'initié. En fait, cette étape, c'est le maître qui l'exécute. Une fois que le compagnon est placé devant le sénotaf, il devient maître. Et en l'occurrence, le maître fait trois voyages. Les voyages qu'il le mène à la Porte d'Occident, à la Porte de, euh, du Midi et à la Porte d'Orient, à la Porte du Nord selon le, selon le rite. Et en fait, c'est une fois qu'il a fait ses trois voyages et qu'il va pour sortir à la, à la Porte d'Orient, qu'il reçoit le coup de maillet, le coup de fatal, et qu'il le plonge dans la mort. Et en fait, voilà, il est replongé en station 12, qui représente la mort, et c'est la mort du euh, maître. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il meurt. Alors euh, on précise que, euh, quand on veut relever le, le maître, que la chair quitte les eaux, que tout se désunit. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas l'homme qu'on relève, ce n'est pas la personne en tant qu'homme qu'on relève, ni le personnage. La personne égotique est morte à ce moment-là. Quand on relève, voilà, si on fait cette précision, c'est uniquement voilà, pour attirer notre attention sur le fait qu'il n'a plus d'attache. C'est sa conscience qu que, que, que, que l'on relève, c'est l'initié. Voilà. Alors que le maître, l'homme, la, per, la, la, la, la persona, la personne est morte euh, à ce moment-là. Il n'a plus d'ego. Alors, nous avons vu que. Nous avons vu que l'intégralité des pas ont fait mener. Le profane, entre, entre guillemets, voilà, par les stations d'apprenti, compagnon et maître et initié. En fait, il est passé de l'équerre au compas en passant par euh, beauté, force et sagesse. Là, ce symbole-là, euh, l'art séphirotique maçonnique, a réellement une, euh, une importance et il est réellement efficient alors que l'art euh, l'arsipharotique hébraïque voilà, n'apporte aucune solution d'un point de vue maçonnique. Alors, pour le clin d'œil, nous poursuivons, les degrés de perfection... Alors, certains en ont, 4, en ont 30, entre 3, d'autres en ont 7 étapes, d'autres en ont 90 ou 99. En fait, le fait est, voilà, on voit ici le parcours intégral qui a fait passer le franc-maçon de 1, 3, 5, 7, 9, 6 et 2. En fait, quand on cumule la valeur numérique de ces stations, en fait, on se retrouve à 33 et euh, ça pourrait correspondre aux 33 degrés euh, du rite écossais ancien accepté. Là c'est pour voilà, euh, un clin d'œil puisque on dit euh, généralement dans les esprits pourquoi 33 degrés parce que c'était l'âge du Christ euh, lors de sa mort, lors de sa mort. Au rite français il euh, n'y a pas 33 degrés, mais il n'y a, y a quand même que 7, euh, y a, y a 7 degrés. Les trois premiers degrés correspondent aux degrés symboliques. Et après, ce sont les ordres de sagesse. Mais là, on ne compte pas la, la valeur numérique des, des stations, mais le nombre de stations. Et là, en l'occurrence, on en a une, deux, trois, enfin dans l'autre sens, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà, là c'était un clin d'œil voilà, pour apporter une justification entre guillemets euh, euh, sur le nombre de ces degrés. Nous allons continuer dans ce symbole. Voilà la dernière étape, je n'irai pas plus loin parce que ce symbole, l'arme siphérotique, est bien plus complet que, que, que cela, mais bon, après ça serait trop long et peut-être que ça deviendrait, ça deviendrait ennuyeux. Mais il faut savoir que euh, la mise à l'ordre du franc-maçon, que ce soit pour la gorge, le cœur le, le ou le nombril, a une signification, ce, ce n'est pas sorti comme ça d'un du, chapeau, de, de, de perlimpinpin. Ça correspond aux euh, chakras, les chakras, voilà, je ne vais pas y revenir, chacun sait à peu près ce que c'est, ce sont des centres énergétiques et en l'occurrence on a le, le, en franc-maçonnerie le, le nombril, le cœur, la gorge et le troisième œil qui correspond à la sagesse. Alors ici nous avons représenté le collège des officiers. Qui est parfaitement représenté sur ce symbole également. Nous avons le vénérable maître, le frère secrétaire, le frère orateur, le frère maître des cérémonies, le 5, c'est le... le frère expert, le 6, euh, c'est l'hospitalier, je reviendrai là-dessus, là le 7, le premier surveillant, le 8, le second surveillant, et le 9, notre frère couvreur. Alors, je reviens sur le, le, la station 6, qui correspond à l'hospitalier, bien évidemment. L'hospitalier n'est pas au centre de la loge physiquement, son plateau n'est pas là, mais physiquement il représente le centre de la loge, c'est-à-dire c'est le cœur. Euh, c'est pour ça que nous le plaçons en 6. Voilà, nous avons fait, on a dégrossi, je dirais, un tout petit peu ce symbole, de façon à, ce que, à avoir une autre vision que celle qui est donnée par les degrés de perfection qui ne mène strictement nulle part. Là, au moins, vous savez pourquoi vous allez établir, pourquoi vous faites des pas, pourquoi vous les faites de telle manière, pourquoi euh, le collège des officiers est euh, positionné de la sorte, pourquoi on, on est à l'ordre, pourquoi on engendre... Enfin, vous avez une signification. Maintenant, tout ce, ce, ceci, on peut le remettre en cause, mais faut-il encore y apposer des arguments